Tu fais quoi, là bah, Attends, je vais essayer quelque chose. Ah ouais, t'es un dresseur Pokémon, toi. c'est <coughs> pas une Pokéball. Ça, c'est une Pokéball. Même une Ultra Pokéball. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un film un jeu, la seule émission qui parle de cinéma et jeux vidéo pour les jeunes. Aujourd'hui, on va parler de Pokémon. Pokémon, c'est des jeux vidéo, des livres, un jeu sur téléphone, des consoles, des goodies, des cartes, des horreurs, des films animés, un film live, et surtout, une série. Elle est sortie en 1997 au Japon et en 1999 en France. Il y a plus de 1000 épisodes en 7 cycles et 23 saisons. 20 ans, 23 saisons, je sais, Pokémon, c'est On on parle de Pokémon, c'est ça Tu connais Pokémon, toi Ouais, c'est l'histoire de Sacha et Pikachu. Tu vas jamais arrêter la blague des pitchs Bah ouais, je cherche le sponsor, moi. Espèce de gratteur. Comme dirait un grand philosophe, quand il n'y a plus rien à gratter, on gratte l'heure. Ils partent à l'aventure pour devenir les meilleurs dresseurs. Et tu sais avec combien de Pokémon Il y a plus de 800 Pokémon de différentes espèces comme le feu, l'eau, l'électricité et plein d'autres. Et faut pas oublier de parler des mochons, hein la team Burland, la team Motilaton, des blagues de vieux mecs. moi je parle de la TEAM ROCKET. Ici, James et Miaous, leur but c'est de voler les Pokémon des autres dresseurs. Pour la petite histoire, Jesse et James, font une référence à un hors-la-loi américain. Et au casting vocal, il y a des doubleurs, Aurélien Richelame, qui joue Sacha, mais aussi Kai dans Ninjago, et on l'a entendu, dans Beyblade et dans Inusama Eleven. Pikachu est joué par Ikue Otani. Lucy est joué par Catherine Kone, qu'on a entendu dans Regular Show, Yu-Gi-Oh ou Peppa Pig. James est interprété par David Mane, qu'on a entendu dans Naruto, One Piece, et Senseïa Hades. Yaeus est joué par Nessim Geta et Félix Tasquin qu'on a entendu dans Wakfu ou Léo, le roi de la jungle. C'est quoi les trucs cool Le plus grand pouvoir des Pokémon, c'est l'amitié. Plus tu prends soin de lui, plus il est fort et fidèle. Les évolutions des Pokémon sont trop bien, comme Pikachu qui devient Raichu. Quantité des Pokémon découverts, de elle est énorme. Moi, mes préférés, c'est Dynamax. Elle a vraiment plein de thématiques dans la série la solitude, l'abandon, la détermination ou la jalousie. Exemple, ça, a été abandonné par son dresseur qui ne trouvait pas assez fort. Ou quand Sacha a mis Carapuce sur le droit chemin. Et c'est quoi les trucs moins cool Ils auraient vraiment dû laisser les génériques en japonais. Hein. Est-ce que tu sais que des Pokémon inspirés de vrais animaux T'as des exemples à donner Chenipan, qui est une petite chenille. petit Petitard, un petit étard. Abo, un serpent, sorti de nulle part. Pour finir, je vais vous donner des chiffres que même moi je comprends pas. Pokémon on va ans, c'est 45 milliards de bénéfices, plus de 200 millions de jeux vendus, 21 milliards de cartes, de films animés, un film live, plus de 800 Pokémon, aujourd'hui 42 consoles, des milliers de goodies, plus de 350 heures de visionnage. Il y a 24 ans dans une journée, donc, 350 divisé par 24, ça fait 14 jours. Voilà on a terminé avec cette petite critique de Pokémon Franchement, j'ai appris pas mal de trucs aujourd'hui, merci Si vous aimez cette vidéo, like et lâche un petit pouce bleu Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire Regardez des nouveaux jeux Pokémon Et ça depuis le début de la vidéo Alors c'est parti Pika Pika Oula Tu faisais super bien le choix Merci Vraiment, je le pense vraiment Merci du fond du cœur Salut, nous revoilà Maintenant je suis accompagnée de mon papa C'est moi Alors on va jouer à Pokémon bouclier Euh non, Épée, Sur Switch J'ai le petit joy Alors l'histoire c'est un... On lève tes là, à chaque fois que je le dis, je vais te les couper <rire> C'est bon il m'a déjà coupé, c'est bon, c'est mort Aïe J'ai mal Oh non non L'histoire du jeu c'est comme le premier T'es un, un dresseur et tu veux devenir le meilleur dresseur du monde avec tous les Pokémon de toutes les évolutions. Mais c'est super dur de les tous l'avoir, mon songe. Oui, oui, tempo. le Wistempo. Wistempo, oui, Wistempo, oui, Mais Oui, parce qu'en en fait, dans cette dernière évolution, il fait PAM Là, ah, il pom. a des tambours. Oui, il a un tambour. Il oui, a eu Wistempo. Ok, comment tu t'appelles ton personnage Il s'appelle comment Gigi Ah, tu as donné ton prénom, ok, oui, c'est bien. Donc, tu es parti à l'aventure pour attraper plein de Pokémon. Oui. Ok. Il y a un truc euh, dans, ce dans ce jeu Pokémon, c'est les Dynamax. Ah oh ouais bah, J'ai oublié. vous oublier C'est pas faux, Les Dynamax, c'est des Pokémon géants. Les poké oui, mais mais en fait, comme Raichu, comme Pikachu qui devient Raichu, dans les Dynamax, il y a Raichu en Dynamax. Mais Pikachu, il peut pas être Dynamax Non, parce qu'il est de base c'est au mmh. niveau 1 ou niveau 2. Max. Okay. Alors, comment ça se passe les combats Les combats, tu. En fait, tu peux... ce qui est drôle, est quand tu vas attraper un Pokémon, ou tu peux l'attraper, ou tu peux le combattre. Et là, je suis en train de faire un combat contre mon pote, mais c'est trop facile, alors arrête, ciao, ciao, baby. C'est le moment où il y a. Je crois que le frère de ton ami dans le jeu, c'est un grand champion de Pokémon, et il va vous entraîner. Il a dit, allez, faites un petit combat pour vous entraîner, c'est ça Je crois. Parce que moi je sais pas lire en fait. En France vous savez lire le français. Et au Luxembourg vous savez. Vous ne savez pas lire le français. Mais nous, on apprend l'allemand. Oui c'est vrai. Ici à l'école au Luxembourg on apprend le luxembourgeois, l'allemand et après le français. Et après l'anglais. Et le luxembourgeois. Et, et c'est un avantage que j'ai. Parce que mes parents eux. C'est des noobs en langue. Quoi <rire> T'as intérêt, ouais. <rire> et en fait, ça marche comme ça. Un peu, Pokémon, il y a des forces qui sont plus fortes que d'autres qui oui. s'annulent. Donc, suivant l'adversaire que tu en face de toi, tu choisis un autre Pokémon pour le combattre. Mais l'herbe est plus forte que l'eau, ok. Ça, c'est bien parce qu'en fait, c'est l'eau qui fait grossir les feuilles, ok. Donc, elle donne de la force, l'eau donne de la force aux plantes, ok. Voilà, et plus voilà, tu combats, exact. plus ils évoluent. C'est lui, son frère, oui, c'est le frère hmm un ce tarak. Oh, cool ah. Une montre Non, vous recevez un poignet de Dynamax de la part de la professeure Magnolia. Wow. Ah euh, oh, ce Pokémon, je voulais l'ai pas. Oh, ah, bon, on va l'attraper. C'est un chien moulin. Voltoutou toutou Hein Je ne veux pas se voler mon toutou Tu es en train Alors, de des toutous tu -toutou. les toutou Vas-y, fais attaque. Toi là, il y en a il ah, a pas écrit. non. C'est pas le meilleur Pokémon pour ça, mais voilà. Tu fais quoi Tu lis ta potige Là tu l'attaquer, oh c'est lui un petit peu d'énergie, c'est pas mal Là tu vas le griffer Parce qu'en fait, tu ouais, Pas mal. Parce qu'il a fait mal Ah oui Regarde, il, il t'a a... tapé, il a pas enlevé beaucoup hein. Et alors ouais. Yes. On tour. Enfin, ah, on... on aurait dû l'attraper Simplement, ouais On aurait dû, si on a oublié, parce qu'on peut attraper des Pokémon. Là, le prochain pokémon, on essaie de l'attraper Ok Le bestiole là Voilà euh, tu l'as pas lu un, ouais. zi un zigzaton. Ah, tu on va pêcher un zigzaton. Bah non non. j'ai pas. Mais, euh, tu lui mets un coup une petite attaque et après on va aller chercher. Euh, attends. Utiliser une pokéball. direct. Une pokéball direct. Vraiment j'attrape direct. Hein. Ah bon, on le fatigue pas un peu avant. Non ils sont trop faciles à attraper. Ok. Les petits ils sont toujours trop faciles. Ok. En un coup. Tranquille. Oh, t'as une belle équipe quoi déjà quand t'as du monde C'est que je ai un double 7-7 Ah non c'est juste la puce, plus... ah oui oui c'est vrai c'est vrai Bah tu pourras le changer maintenant C'est vrai que je peux encore le changer avec Voltoutou Bah ouais Non, non zigzaton Voltoutou on l'a pas eu c'est un zigzaton ça Les Voltoutou au maman Mais non là on l'a tué Quoi on l'a affaibli on l'a pas tué on tue pas dans les Pokémon Alors ah, t'aimes bien ce jeu Oui j'adore ce jeu pourquoi? Il est très parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aventures. Je sais que moi je suis pas un. J'aime rarement l'aventure. Mais là je pense que j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il y a un nouvel ennemi. Oui, lui il s'appelle, je sais pas qui. Il s'appelle euh, DinaVolt. DinaVolt? les Grosse Parce que c'est un mec de l'électricité. Ah Et ouais, mec, il fallait fatiguer. Il fallait l'attaquer. Oh non, tu me fais malade, mal j'ai mal non, oh non. je crois pas, il va juste il baisser son attaque. Non. non, son attaque augmente. Mmh. Ah, un petit... Ah, tranche herbe, essaye, tranche herbe, on va pas essayer encore. Tranche herbe, je vais te trancher ton herbe. Oh, <rire> là, on va pouvoir lui mettre, attraper le Pokéball après. Oh, ouais. Là, maintenant, c'est Pokéball. Alors là, tu vas prendre une Pokéball dans ton sac. Non, ah, non, non, même pas, appuyé direct, y il a un bouton, ok. Moi, j'ai dans le sac et chercher. Ah, oui, ça fait une Pokéball direct, ok. Ouais. Et là normalement on devrait avoir capturé qui est fatigué, voilà. Ce jeu est trop bien. Rien n'est pas bien en fait oh dans ce jeu. Un excara un excara. Un ex là, niveau combien 1000 Oh niveau 15, je suis niveau 12 Ah faut fatiguer un peu, c'est sûr. Pourquoi on dit à toi non, parce que ça fait déjà bien longtemps qu'on joue. Même dans une heure. Allez. Bim. Bim, bim, bim. Tu veux que je joue un peu tout seul Je sais. Ça, ça, ça. Ça Ça va, sérieux, je vais pas mourir. Si oui, tu vas mourir. À l'hôpital, vite, tout le monde à l'hôpital. Lille, on lille, on non. on lille. Et euh, tu veux que je joue un peu tout seul Non. Je peux qui allez, vas-y, avance. vous par contre, mmh. moi il veut pas nous voir, nous un petit peu, mais il y a plein d'énergie qui sort d'ici. Ça, c'est pour ça. 300 watts mmh. en haut, il y a marqué combien t'en avait 350 battez un Pokémon Dynamax et vous aurez une chance de le capturer. Lui faut le battre. Le Dynamax, tu peux pas le capturer direct. Vas-y. Sauf toi. Non. Euh, annuler, vas-y. Je sais pas si je de Pokémon, de combattre en solo. Combattre en solo. Ça Non. Desse, monte, monte, là. cest dire que là, on va combattre un Dynamax Bah, peut-être, je sais pas. Ouais, je crois. Ouais. Il c'est comme ça, c'est un Dynamax. Bon, bah, oh là là Comme ça, vous voyez un Dynamax. <rire> bah, comme ça, vous voyez un Dynamax, ça prend arrête. Ok. Ok. Oh là, ton petit Wistiti. T'inquiète. Euh... Pourquoi Je vais le changer. Hein ah. Contre mon colosse. Oh, ma montre. Voilà. Alors, il y a marqué Dynamax à gauche, là, faut aller à gauche, je Tu vois au milieu de l'écran Voilà, oh, là, là tu y es. Et là, tu fais une attaque qui va être Dynamax. Donc, euh, exemple, euh, je sais pas laquelle. Moi, Dynapook C'est mon singe en Dynamax. Oh, c'est ouais. génial Il est bon elle... il, il est grand Il est énorme Mon sang, il est géant Il va dans l'enfer, maintenant. Et pam, pam, pam Oh, ça lui a pas enlevé beaucoup, beaucoup. Comment tu sais Ah, parce qu'il y avait sa barre d'énergie, ça l'a pas enlevé... Euh... Tu penses que maintenant il reste toujours' du max, Je pense ouais, jusqu'à la fin du combat. Là. Ah ouais là il est en haut. Ça va. Ouais tu vois il y a un copain toi qui l'a attaqué. Il a déjà enlevé beaucoup là. Ah c'est d'autres Pokémon qui viennent t'aider en fait. Oui c'est ça. Pardon. Attaque. Alors moi je mettrais ou celui à tout en bas ou celui à tout en haut. Pourquoi Parce que celui du milieu c'est les deux mêmes. Mieux, c'est les deux mains. Il fait un truc quoi là. Ah, j'y vais <coughs> Oh, tu me fais de la malchance. Les Par contre, les combats, j'ai appris qu'ils sont un peu moins bien que, euh, que, que les Pokémon normaux, non ouais. Par contre, les Dynamax, normalement, tu peux les attraper. Mais mais une fois qu'il sera, euh... qu il sera chaos. on enfin, fait pas grand chose hein, comme énergie, comme attaque. Hein. Quand même papa. Avec tes copains, mais nous. Euh... On ouais. a pas fait beaucoup de dégâts. T'es nul, caca pour vous. On va essayer la première. Hein. Ah, c'est Ah non. C'est le moment de lancer une Pokéball. T'es ça Ouais, l'attraper Vas-y. Ouais, non, ma pokéboule les de un dynamax parce qu'il nous faut des pokébots dynamax pour les attraper évidemment ouais ils sont là ouais on a attrapé bombidou <rires> Il s'appelle Bombidou. Il a l'air tout pourri. Ouais. Je pense qu'on aura notre dynamax, là. Non. Les données de Bombidou ont été mises dans le Pokédex. Ouais, ouais, ouais. Ma... Pourquoi tu, dis toujours que tu veux toujours donner un surnom Pokédex tu le fais pas Non. Je me mets en boîte. Bon. Bon, alors. Petit résumé. Le jeu est très bien. Un petit peu long je pense très drôle mais il y a vraiment beaucoup beaucoup euh, des moments où tu dois pas où tu dois lire ça j'aime pas trop et tu qu'est ce que tu as bien aimé euh, bah, je trouve que c'est un bon jeu d'aventure qui est pas trop compliqué <coughs> on peut y jouer facilement c'est vrai ah que ouais. ça parle beaucoup mmh. c'est souvent destiné dans, à... le, dans le pokémon évoli ça parle moins non Ouais, dans le Pokémon Evoli et Pikachu, ça parle beaucoup moins, en plus on peut jouer à deux. Et ouais. je préfère les combats dans celui-là. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de nouveautés, nouveautés comme euh, les Dynamax ça c'est très drôle. Sauf que je suis un petit peu déçue que... Bon, Est-ce que tu penses qu'on a acheté le jeu et que tu veux y rejouer ou tu vas jamais y jouer Je vais y jouer. Tu vas avancer un petit peu Quand ou... même, oui, je pense. Ouais, tu vas y rejouer ouais, Je pense. Ok, bon, si t'avances un peu et que t'es vers la fin, on fera une vidéo. Ok. Tu ne dire jamais je te connais, tu vas pas beaucoup y jouer. Mmh. Bon, dis au revoir. Okay. Bon, vous oubliez pas de vous abonner. Et faire... J'espère que tu as aimé cette vidéo. Like et lâche un petit pouce bleu. Bye bye. Je t'aime. Je t'aime.